Je te retrouve pour cette fin de soirée. Ouais, j'ai envie de me faire un petit billard. Donc... Et après un bowling. Donc, euh, on termine la journée par un bowling abandonné très récemment euh, et en bon état. Voilà, Ça fait plaisir à voir. Il n'y a plus de boules, il n'y a plus de qui. Euh, mais concrètement, c'est pas mal. Donc on va continuer, donc ça va être, ça va être assez rapide je pense. Euh, voilà. C'est voilà. parti Allez. Allez Ouais pas mal, donc deuxième bowling qu'on fait, en bon état, Voilà, on va dire ça pour l'instant. Ça fait pas longtemps qu'il est fermé et malheureusement c'est accessible facilement. Voilà voilà donc euh, bien sympa pour cette euh, fin de journée. Donc On est passé devant, on ne devait pas le faire et bah, on s'est dit allez on regarde tant qu'on est là. Donc nous sommes venus, nous avons vu, nous avons vaincu. <rire> Et voilà, donc euh, bien sympa. Te ouais, si tu veux. Allez, salut.